Chers traders et investisseurs, vendredi 27 décembre, bonjour. Écoutez, après deux jours d'interruption due aux fêtes de Noël et à quelques jours de la fin de l'année, nous reprenons nos interventions quotidiennes d'analyse des marchés et nous sommes clairement en situation de window dressing des marchés. En effet, ils continuent de progresser en cette fin de matinée. Après un démarrage hésitant, les marchés gagnent environ demi pour cent. à quelques jours donc de cette fin d'année civile qui aura été mirifique voire magnifique pour la plupart des gérants de portefeuille actions qui n'ont eu qu'à se laisser porter et pouvoir gagner plus de 25 sur l'ensemble des marchés européens après une année 2018 très mauvaise. Nous resterons donc ainsi vraisemblablement jusqu'au 31 décembre et peut-être même après. De toute façon, tant que les indices américains battent des records tous les jours, ne croyez pas une seconde que l'ensemble des marchés mondiaux, au moins européens et asiatiques, vont perdre de la vitesse. Dans ce contexte, ce matin, nous avons réalisé 4 trades gagnants sur 4, accompagnés d'une médaille et d'un trade stoppé à son prix d'entrée. Et encore, espérons un après-midi au moins aussi actif, nous vous souhaitons à tous une très bonne journée, un très bon week-end et à lundi.